C'est une excellente occasion que le, que le musée veuille sortir de son musée, en quelque sorte. C'est-à-dire se faire connaître à, à, à toute la population, aux passants, aux gens qui passent, place d'armes, etc. Donc nous, c'est une opportunité, comme c'est situé dans le lobby de l'hôtel et qu'on a une œuvre assez imposante, ben que les gens découvrent en même temps, que ce soit nos clients des restaurants, de l'hôtel, ben découvrent autre chose qu'un lobby d'hôtel traditionnel. Et puis, et puis, et puis j'espère que ça va faire connaître le MUDAM à plein d'autres personnes que nos clients, des gens qui passent dans les boutiques, etc., pour, pour les encourager à aller voir le musée en fait par la suite. J'ai bien voulu participer à cet événement parce qu'il y a parfois des œuvres d'art qu'on ne voit pas souvent. Mais aussi, j'ai bien apprécié l'œuvre d'art que j'ai choisi parce que ça rentre très bien dans, dans mon magasin. Exposer des œuvres à l'extérieur du musée, euh, ça répond un petit peu à, à, aux enjeux que sont ceux d'un musée, même si ça prend une forme très inhabituelle, euh, et que là on se trouve dans un espace qui normalement est commercial, mais encore une fois, euh, on n'est pas nous dans un rapport marchand, euh, c'est-à-dire qu'on va présenter une œuvre, euh, les visiteurs vont pouvoir euh, la découvrir, mais pour autant il n'est pas du tout question euh, qu'on elles soient à vendre ou bien qu'on imagine qu'on parle de valeur commerciale. Ce dont on parle, c'est vraiment de la valeur de l'art. C'est très important de relier l'art et la culture avec le commerce parce que nous, on a l'affluence le, le, des gens, des clients qui passent chez nous et puis on peut, en fait, les gens n'ont peut-être pas aussi tendance à aller jusqu'au musée. Donc pour moi, c'est très important de ramener le musée en ville chez les commerçants et ainsi tout le monde pourra en profiter. Je trouve que le concept euh, est très intéressant. Je trouve que le fait de faire venir euh, des œuvres, euh, de les démocratiser finalement, de les sortir du musée, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est une œuvre, euh, donc l'œuvre de François Roche, donc, euh, qui est en 3D. Donc euh, Il faut dire que dans le métier de la on travaille énormément euh, la 3D. Et je trouvais donc à la fois le volume, euh, à la fois la forme blanche aussi, donc euh, aller bien avec notre bijouterie qui essaye vraiment de, de s'effacer par rapport aux bijoux. En fait. Montrer une œuvre d'art du Moudam, c'est une opportunité, c'est une chance pour un commerce de participer activement à la vie du musée. Et aussi la chance de pouvoir montrer des pièces euh, qui appartiennent au MUDAM mais qui n'ont peut-être pas encore été exposées ou pas été exposées en permanence. Pour moi le MUDAM c'est l'espace, c'est la lumière, c'est l'art contemporain euh, et ça fait toujours plaisir d'aller voir une exposition ou d'aller simplement voir le site, les lieux. L'idée du projet est euh, que, que le commerçant choisisse en fait qu'il fasse un choix, une sélection dans euh, la collection du Mudam. Euh, ça s'est fait différemment d'un commerçant à l'autre. Certains nous ont contacté avec une idée euh, euh, très précise, d'autres plutôt avec une, une, un, un souhait en, en expliquant un peu dans quelle direction ils souhaitent aller sans pour autant faire une, un, un choix euh, eux-mêmes. Euh, et du coup, là, c'est plutôt nous qui sommes venus avec des propositions en essayant de répondre au mieux euh, à leurs euh... attentes. Ou... Oui. Leurs envies aussi, leurs parce envies. que c'était vraiment euh, un petit peu leur laisser carte blanche quand on a été les voir. Euh, les, les mots clés, en quelque sorte, euh, ce qui guidait notre action, c'était euh, déjà l'envie, le plaisir. Qu'est-ce qui euh, finalement, ils aimeraient accueillir chez eux pour une certaine période C'est en fait, une, une œuvre qui est intéressante de, de la part de son, de, en fait, de ce qu'on écoute, du bruit qu'elle qu fait et bien sûr de, de, de l'image entre le, le sable et puis les, les personnages qui tout en fait, ça correspond aussi assez, assez bien. Puis on a vu les vidéos, maintenant on est à l'installation et moi je trouvais que c'était vraiment chouette, c'était quelque chose, je sais pas, ça m'a touché. <rire> J'ai vraiment euh, très apprécié cette belle initiative que euh, Moudam a lancée ensemble avec euh, l'Union commerciale de la ville de Luxembourg, euh, qui est aussi tributaire du projet et, ouais. Je trouvais l'idée exceptionnelle de de rendre le musée plus accessible et de le montrer à un public qui n'est pas forcément intéressé peut-être d'aller au musée. Ici j'ai beaucoup de jeunes et je pense que ça peut les interpeller aussi et je trouve que l'œuvre est extrêmement bien choisie, je trouve que ça rentre très, très bien dans le cadre de mon café. Euh, 14 façons de, de, de tenir une table. Alors ce sont des photos qui me, à moi me parlent beaucoup. Et euh, je trouve aussi l'idée d'un parcours très intéressant, euh, c'est un peu ludique, les gens ils ont leurs plans alors ils peuvent aller voir dans d'autres commerces qui exposent également des œuvres, et je trouve que c'est vraiment très très idée.